Le MacDester, c'est l'actualité du parc technologique de Limoges. Au programme cette fois-ci, l'aventure Limousique se poursuit. Avec Limousique, on peut faire un peu de blues. Michel Brieux est un inventeur qui ne lâche jamais rien. La première version de l'imousique était une solution logicielle qui n'a pas trouvé sa place. Le projet repris à la base a trouvé sa voie. Désormais, une application multi-support avec toujours le même objectif. C cet outil est vraiment destiné euh, aux personnes qui ont voulu faire un jour de la musique. Ben, tout le système est déployé. Voilà, c'est commercialisé. C'est, euh, on va dire que c'est complet. C'est parfaitement complet euh, pour que l'utilisateur travaille euh, puisse le, le, le, prendre l'outil en main en toute autonomie. C'est-à-dire que bon, bah les, les interfaces sont là, euh, téléphone portable, tablette, ordinateur et euh, donc dans les réglages on a le convertisseur qui permet de transformer une partition. Alors on, on va chercher sur internet un texte avec ses accords et grâce au convertisseur on va convertir ces accords euh, en une grille couleur qu'on va pouvoir utiliser. Et puis donc là on a le, le nouveau jeu Seize qui a été publié il y a, il y a une quinzaine de jours maintenant qui permet d'apprendre euh, à jouer de la musique. On va lancer une partition, on va prendre la, la partition la première. Voilà donc il fait une note, je la refais, il rajoute deux notes, trois notes. Après le lancement de Limousique, se pose la cruelle question du référencement. Comment être trouvé sur le net quand la marque n'est pas connue L'entrepreneur multiplie les actions et les présentations. début d'année l'année 2018, euh, j'ai candidaté et j'ai été sélectionné pour participer à l'Oreca Park au CES à Las Vegas. Voilà, C'est déjà une, une reconnaissance importante. Et puis ça va surtout permettre de rencontrer euh, des journalistes et du public et de faire connaître Limousique. Alors, pour l'instant, c'est financé essentiellement sur mes fonds propres. Euh, J'ai eu une petite subvention. Euh, j'espère en avoir une seconde bientôt pour, euh, pour pouvoir continuer. Euh, et puis sinon, ben, j'espère je, que les ventes vont décoller, ce qui ne saurait tarder. Ça commence, ça balbutie un peu. Donc là, il faut que je, je fasse de la notoriété. Et puis après, dans le pire des cas, euh, le pire ou le meilleur, je ne sais pas, peut-être faire appel à des, à des fonds d'investissement... Euh, <coughs> pour aller un peu plus loin, parce qu'il y, y a plein, plein de projets euh, de prévus, notamment des jeux beaucoup plus sophistiqués que celui-là, avec des scores, avec des, des niveaux, euh, et, et puis plein d'autres choses. Donc moi, je suis labellisé Edutainment, donc c'est-à-dire éducation par le jeu. Euh, donc ça, c'est un label de l'ancien Poitou-Charentes, qui maintenant fait partie de, de la Nouvelle-Aquitaine, de la Grande Région. Et donc ce label est reconnu euh, par tout le monde. Et donc effectivement, euh, du fait d'être French Tech, j'ai pu avoir accès aux hautes instances de l'éducation nationale euh, et donc on va mettre en place des choses mais alors à partir de la rentrée 2018 donc on va travailler tout ça au, au printemps euh, pour pouvoir faire des formations au niveau de l'éducation nationale euh, à l'outil du musique et En plus, il y a un hub French Tech avec San Francisco. Donc euh, San Francisco, c'est quand même l'endroit euh, par excellence de l'innovation. C'est là où on a tous les, tous les grands sièges euh, des, des grandes entreprises internationales. Donc la French Tech est reconnue, euh, est reconnue par ces gens-là. Johnny et be etc.